Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en confinement bien sûr euh, comme moi ici à Tenerife. Alors euh, d'abord je voudrais remercier tous ceux qui m'ont mis des commentaires pour ma vidéo d'hier donc euh, qui s'intitulait « Comment se former vraiment en trading pour gagner ». Donc euh, j'ai été assez surpris des, des réactions donc j'ai eu beaucoup de, de likes euh, pour cette vidéo. Donc ici vous voyez j'ai 335 vues euh, 44 likes et 1 dislike seulement. Donc euh, ça m'a assez surpris parce qu'en général donc euh, quand je, je fais euh, des vidéos et que je critique euh, certaines personnes qui ont beaucoup de fans donc euh, ça peut être mal interprété mais bon là je crois que c'est la sincérité dans ma vidéo qui a, qui a joué. Donc ça fait des années que je fais du trading, ça fait des années que j'achète des formations et il y a des gens qui continuent à vendre des formations qui ne valent rien du tout, qui prétendent être les meilleurs euh, du monde, euh, qui donnent des conseils euh, qui ne valent rien du tout. Donc si vous voulez vraiment gagner en bourse et que vous suivez ce genre de formation ça vous servira absolument à rien. Vous permettrez à ce genre de personnes de s'enrichir sur votre dos. Et de faire croire que, que certaines techniques de trading ne fonctionnent pas. Eux-mêmes sont incapables de gagner sur les marchés. Ils n'ont jamais été vraiment traders. Et ils vous racontent des bêtises. Vous allez perdre votre temps en regardant leurs vidéos et en suivant leurs formations. Donc, j'imagine que vous, ce qui vous intéresse, c'est comme moi, c'est de gagner de l'argent en bourse en faisant du trading et euh, j'étais une des premières victimes donc euh, de, du personnage dont, dont je parle donc qui vit à Dubaï et euh, qui ne s'est pas tradé, il n'a jamais su trader. J'ai suivi sa formation pendant 16 mois, ça n'a servi à rien. Euh, donc euh, il a fallu après que je cherche par moi-même, que j'achète d'autres formations pour me rendre compte quand même que ce qu'il disait c'était des grosses conneries qu'on peut très bien gagner sur le marché euh, à court terme en scalping sur le CFD. Donc euh, ce n'est pas difficile de, de tester ça, vous pouvez tester ça vous-même euh, sur un compte de démonstration. Donc si vous avez une bonne technique de scalping c'est la première chose à faire, c'est faire du trading à court terme car tout le blabla que ce genre de personnes euh, Va vous donner, vous allez perdre des heures à écouter euh, ça, ça ne vous servira absolument à rien concrètement pour gagner de l'argent. Parce que j'imagine que vous n'avez pas des millions euh, à investir, vous voudriez gagner un peu d'argent soit en complément euh, de vos revenus actuels, soit vous former pour devenir un jour trader professionnel, soit encore pour euh, arriver à, à avoir des bons résultats euh, dans votre trading quotidien. Donc, ce qu'il faut faire, je peux vous dire que je connais beaucoup de traders comme moi qui ont choisi de faire du trading à court terme et qui ont de très bons résultats et cette année avec les résultats qu'on a eus avec vous avez vu la, la chute des marchés avec le coronavirus. Beaucoup de traders ont gagné énormément d'argent alors que ceux qui font du trading à long terme ont perdu, ceux qui ont investi dans des hedge funds ont perdu beaucoup d'argent. Donc peut-être que le marché va remonter mais vous avez toujours intérêt de d'abord trader à court terme. Vous pouvez faire du trading tous les jours euh, même une heure ou deux par jour seulement, ça suffira pour devenir gagnant sur le marché. Et en tradant à très court terme donc en scalping vous aurez des bons résultats et il ne faut pas écouter les conneries euh, de ces gens qui vous disent qu'on ne peut pas gagner en scalping parce que les commissions vont vous manger tous vos, tous vos bénéfices c'est du, du grand n'importe quoi. Donc ce sont des gens qui n'ont jamais su trader qui vous disent ce genre de choses. Tous les jours je trade en scalping, des trades qui font quelques secondes, je suis d'autres traders que je connais qui font exactement la même chose qui gagnent parfois des, des dizaines de milliers d'euros par jour donc je peux vous assurer qu'en scalping on gagne de l'argent donc n'ayez aucun doute là-dessus, ce n'est pas difficile à démontrer. On peut gagner en scalping, on peut gagner sur le CFD donc il y a beaucoup de traders qui font du trading à court terme et qui gagnent beaucoup d'argent, il suffit d'avoir une bonne méthode. Mais ceux qui disent euh, qu'on ne peut pas gagner en scalping, qu'on ne peut pas gagner en CFD, ils se moquent de vous. Ils ne savent pas trader et il ne faut pas suivre leurs conseils. Donc si vous investissez comme moi des milliers d'euros dans les formations de ces gens-là vous perdez votre temps, vous perdez votre argent. Voilà donc ça je remercie encore ceux qui me soutiennent euh, dans cela qui ont suivi moi euh, comme moi euh, les formations de ce personnage euh, qui continue depuis maintenant 8 ans à, à vendre ses formations. Et à raconter des conneries. C'est du pipeau ce qu'il raconte donc il n'a jamais été trader, il n'a jamais su trader et il ne vous aidera pas à gagner de l'argent sur les marchés. Donc pour en revenir au marché comme encore une fois démonstration de ce que je vous dis, c'est qu'il faut toujours analyser à court terme. Donc on peut avoir une journée négative, on peut avoir une journée positive et il est très difficile de dire demain le marché va monter ou demain le marché va descendre. Donc on peut faire des analyses, on a des, des analyses, euh, des indicateurs comme ceux que j'utilise ici on est sur le Dow Jones donc vous voyez on a eu une belle réaction. Là on est en, en journalier donc chaque bougie ici sont les bougies et Kenashi donc qui sont très visibles, que moi j'aime bien utiliser. Donc dans ma formation j'explique pourquoi euh, vous avez intérêt à utiliser ces indica cet indicateur, les bougies et D'ailleurs Benoît Rousseau dont je parle souvent, utilise également ces bougies, ces bougies. donc c'est plus visible ce type, euh, type d'évolution du marché. Donc on voit très bien que le marché est descendu ici, euh, sur le DAX c'est exactement la même chose et vous voyez ici le, le marché il a rebondi fortement, il est parti donc qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut suivre la, la tendance. Maintenant on peut se dire que l'économie ne va pas bien, qu'avec le coronavirus c'est une catastrophe que ça va s'écrouler. Ok je suis d'accord c'est possible mais pour le moment on voit que les banques ont soutenu le marché et qu'il y a une forte réaction. Donc tous ceux qui à long terme qui se disent ça va encore descendre, ben ils sont en train de se planter. Donc inutile de faire des perspectives à, même à deux jours, à une semaine, on ne sait pas ce que va faire le marché. Donc techniquement comme je vous l'ai expliqué dans les, mes vidéos précédentes, donc on voit ici avec les retracements de Fibonacci que quand on trace les retracements donc du plus haut au plus bas de ce mouvement assez important, on voit que le marché a cassé ici le premier niveau des 23,6 donc il a cassé ici facilement. Il est allé taper sur les 38,2 et on a eu une réaction. Donc vous voyez tout l'intérêt d'utiliser des indicateurs, c'est assez, assez visible. Ensuite il est redescendu sur les 23,6 et il est reparti à la hausse. Alors je vous disais dans les précédentes vidéos attention, on a le niveau de 50% et on s'approche ici du nuage Ishimoku. Alors ça reste toujours valable, on ne sait pas exactement ce que va faire le marché mais pour le moment il continue de monter. Il y a eu une hésitation ici sur les 50%, vous voyez les bougies rouges avec des mèches assez importantes, on avait quasiment des, des doji ici et puis le marché a encore fait hier euh, un, un plus haut. Donc qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine après le week-end ben, Difficile à dire mais ça reste une zone très dangereuse donc on ne peut pas prendre des positions que ce soit à la vente ou, ou à l'achat euh, à long terme dans une situation comme ça. Donc il faut au jour le jour suivre le marché, suivre la tendance et même en cours de journée on peut très bien, avoir un changement de tendance et il faut avoir le réflexe de se retourner assez vite et de prendre une position dans l'autre sens, quitte à perdre un petit peu d'argent, mais ne pas continuer dans le sens du marché si on voit qu'il y a un retournement de tendance. Tout ça, ça, ça s'apprend bien sûr en suivant des formations. En suivant des indicateurs qui vont vous dire là il y a un risque de retournement et vous protégez vos positions, vous ne prenez pas de trop grosses positions mais vous pouvez gagner énormément à très court terme. Et bien sûr c'est tout le plaisir d'arriver de, de, à maîtriser un marché comme cela. Donc vous voyez ici on arrive, on est arrivé donc hier à casser les 50% sur le Dow Jones, on arrive sur le nuage ici Ishimoku. Est-ce que ça va casser Il risque d'y avoir une réaction. On peut même rentrer un peu dans le nuage et euh, que le marché se retourne assez violemment ou bien il va continuer, il va traverser le nuage, il va remonter parce qu'il y aura encore le soutien donc de la fête et, et des, des, des autres marchés mais euh, peut-être que ça va, des traders vont soutenir cette hausse. Possible, il y a des gens qui se disent que c'était une opportunité, donc cette baisse maintenant on achète, on achète et, et ça va remonter et on gagne de l'argent en, en achetant. C'est possible, c'est possible mais moi je, je ne le sais pas, personne ne peut le dire. Oui si j'avais des centaines de milliards et que j'achète peut-être que je peux faire bouger moi-même le marché mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas votre cas non plus probablement. Donc tout ce qu'on peut faire c'est suivre le marché mais on ne peut le suivre qu'à court terme. Ça ne sert à rien de faire des analyses, de parler de Warren Buffett ou de n'importe qui, ça ne sert absolument à rien. Donc si on regarde par exemple sur ce site ici donc H24 Finance, qu'est-ce qu'on voit Eh bien on regarde les fonds, vous avez ici une liste de fonds et qu'est-ce qu'on voit La majorité, je vais dire il y a, a peut-être 98-98% des, des, des fonds qui sont en négatif. Pourquoi Parce que ce sont des, des fonds d'investissement qui tradent à long terme. Ce ne sont pas des traders au quotidien, ce ne sont pas des scalpers, ce ne sont même pas des, des traders et vous voyez les pertes de tous ces, tous ces fonds. Vous avez ici JP Morgan qui est positif de 3% mais à part ça vous voyez des pertes de 4, 10 jusqu'à 72% ici. De l'autre côté ici vous avez aussi des PEA, vous voyez ici les PEA, moins 4, moins 12, moins 15, moins 17, moins 28, moins 35. Donc je pense que ça parle de soi-même que si vous voulez investir entre guillemets en bon père de famille et vous dire le trading à long terme c'est facile, c'est pépère, on gagne toujours ben voilà ce que vous risquez. Alors peut-être qu'ils vont redevenir positifs. Par contre il faut quand même vous rendre compte que ceux qui trade à court terme, ils ont fait probablement la meilleure année de trading depuis longtemps. Donc qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux placer votre argent dans ce genre de, de fonds en vous disant moi je fais confiance à ces professionnels ou bien apprendre par vous-même à trader J'ai des amis qui, qui gèrent, de l'argent, euh, plusieurs millions même. Euh, ils, sont, ils sont gagnants cette année, ils ont fait une excellente, un, un premier trimestre fantastique, un mois de mars fantastique. Donc euh, il faut comprendre que si vous tradez à court terme, ben vous arrivez à gagner beaucoup d'argent dans des situations où vous avez un marché qui, qui bouge comme ça. Donc c'est la preuve que le trading à court terme est très intéressant et que si vous vous vous formez si vous suivez des formations en commençant par des formations au scalping vous aurez des résultats parce que il y a de très bons scalpeurs, il y a de très bonnes méthodes de scalping et on peut gagner beaucoup d'argent en scalping et en détrading. Mais la plupart du temps euh, les marchés bougent très, très fort. Alors si vous ne connaissez pas bien le trading vous pouvez vous dire ben oui mais Serge regarde donc il vaut mieux trader plusieurs jours, rester acheteur plusieurs jours. Non parce que ça peut se retourner comme vous voyez ici on a eu trois journées négatives et si vous allez voir sur, le, sur du plus court terme ben la situation est tout à fait différente. Si on regarde donc là on était en délit. si on regarde en, on va dire en quatre heures voilà, ah ben là quand même il y, a, il y a des mouvements, chaque bougie correspond à 4 heures. Donc là je peux vous dire que si vous investissez des grosses sommes, vous flippez quand vous avez un retournement comme ça pendant plusieurs bougies de 4 heures. Hein. Là ça peut, ça, ça peut vous donner chaud si vous voyez, <rire> si vous êtes positionné dans un sens et que ça, ça se retourne. Donc euh, si vous regardez à, à plus court terme, si on regarde en 1 heure, ben vous voyez c'est pareil. Vous avez des mouvements dans un sens puis un mouvement dans l'autre sens, ça repart dans un sens, ça repart dans… C'est tout le temps comme ça sur le marché. Donc il faut savoir interpréter ça, vous, avez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indicateurs euh, sur, sur ce graphique. À partir du moment où vous savez comprendre les marchés et eh bien vous pouvez profiter de ces mouvements euh, euh, rapides ou moins rapides. Mais regardez, vous voyez par exemple ici euh, comme on a un très gros mouvement ici. Il faut savoir quand sortir de la position, il faut savoir à quel moment rentrer dans un marché comme ceci. Donc on est en 15 minutes. Hein. Donc chaque quart d'heure correspond à une bougie. Mais il faut savoir quand s'arrêter aussi pour ne pas reperdre tout ce qu'on qu a gagné. Ici on, on repère à peu près 50% euh, du gain ici. Ce serait dommage. Donc... Tous les jours vous pouvez gagner sur les marchés mais en faisant d'abord du scalping, ça va correspondre à 80 ou 90% de vos trades et après vous pourrez profiter de, de trades plus longs. Peut-être que ça valait la peine de garder une position ouverte même quand le marché est reparti ici. Mais vous aviez pris d'abord des gains sur ceci et vous gardez quelque chose. Peut-être que euh, la semaine prochaine le marché va encore monter, on n'en sait rien. Mais le danger de garder par exemple un, un week-end, votre position, c'est qu'il risque d'y avoir un gap à la baisse pendant le week-end. Parce que si nous particuliers on n'a pas accès euh, au marché pendant le week-end, il y a des institutionnels qui eux ont accès qui peuvent faire bouger euh, le marché. Donc euh, le court terme reste la priorité. La priorité ça… Depuis que je fais du trading euh, et la plupart des traders vous diront qu'ils ont des, beaux, des bons résultats parce qu'ils font du trading à court terme. Parfois des trades qui durent quelques heures ou, ou même plusieurs jours quand on est dans un bon mouvement. <coughs> Pardon. Mais euh, en général vous allez gagner beaucoup en profitant des petits mouvements euh, en trading, ça peut être des mouvements euh, qui, font, euh, qui font quelques secondes. J'ai vu le, le, le message de Benoît Rousseau hier donc cette semaine je crois qu'il a gagné 6%, 6 en faisant du scalping. Donc c'est la preuve quand même que vous pouvez gagner énormément en faisant du scalping. Donc concentrez-vous d'abord sur apprendre une méthode de scalping, que ce soit la mienne ou une autre. Vous avez un lien sous ma vidéo pour mes formations. Mais comprenez bien que ceux qui vous font des analyses à long terme, qui vous analysent ce, ce qui s'est passé en 1929, à quoi ça va vous servir à vous aujourd'hui pour gagner de l'argent À rien du tout ne sait pas ce que va faire le marché. On ne sait pas si le marché va, va remonter et vous voyez qu'on a une similitude entre ici on, on est sur le Dax, on a quasiment la même configuration. Vous voyez ici le marché allemand, si on va voir sur le CAC 40 ce sera la même chose. Donc on a des indicateurs, on a des méthodes de trading qui vous permettent de gagner à court terme. Mais comprenez bien que vous devez apprendre à trader à court terme. Alors vous avez des périodes dans la journée où il euh, n'y a pas grand-chose à faire, donc il y a, a eu un, un mouvement qui était, il y a une période qui, où ça ne bougeait pas beaucoup. Donc quand vous avez par exemple des bougies comme ça, bon en cinq minutes il n'y a pas grand-chose à faire, mais même en une minute il y a parfois euh, des choses intéressantes à faire. Donc quand on sait trader, vous pouvez profiter de ça, ou bien vous attendez que ça bouge un petit peu plus. Mais il y a toujours moyen de gagner tous les jours de l'argent sur, euh, sur le marché ou bien bon, il y a une demi-journée où vous ne faites rien, ça ne vaut pas la peine de gagner de l'argent mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous pouvez vous contenter de, de trader seulement au moment où ça bouge, vous pouvez mettre des alertes sur vos graphiques c'est tout à fait possible. Quelle que soit la, la plateforme que vous utilisez donc vous aurez possibilité de gagner de l'argent. Donc, vous voyez ici la plateforme METO, on a exactement la même chose. Donc, même configuration, même indicateurs. Vous pouvez trader sur la plateforme que vous voulez. Peu importe, donc ceux qui vous disent qu'il euh, faut prendre tel broker plutôt qu'un autre, ça n'a absolument aucune importance. Euh, après, quand vous, vous êtes scalper, effectivement, vous pouvez optimiser. Euh, vos gains mais ce n'est pas, pas ce qui va faire une différence entre un trader gagnant et un trader perdant. C'est la méthode euh, que vous utilisez à court terme qui va faire la différence. Parce que que vous ayez un coût de 1 pips ou un coût de 3 pips si vous faites euh, 200 pips sur une journée à <rire> quoi ça ne va pas changer grand-chose même si vous faites des, des petits trades, même si vous faites des trades de, de 10 pips. Bon au début euh, si vous voulez être gagnant ben vous serez gagnant parce que vous avez une bonne méthode, pas parce que vous avez un, un meilleur broker. Il faut bien vous rendre compte de ça. Hein. Donc en scalping vous pouvez utiliser n'importe quel broker. Bon vous testez d'abord sur un compte démo et il vaut mieux prendre des brokers euh, qui ont une bonne réputation. Moi je vous, je vous les donne dans mes formations. Donc euh, mais même en scalping, vous pouvez faire du scalping sur Etoro, qui n'est pas la plateforme idéale pour faire, pour faire du trading mais vous verrez bien si vous arrivez, vous pouvez même faire en démo si vous arrivez à des bons résultats sur, ce, sur cette plateforme-là qui est très facile à utiliser, c'est le gros avantage. Après si vous voulez vraiment être plus précis, avoir des commissions moins faibles et pouvoir trader par exemple en tics, en 50 tics et en 100 tics comme je le montre dans ma formation. Eh bien vous utilisez ProRealTime qui est une très bonne plateforme où vous aurez des, des coûts de commission moins élevés et vous pourrez vraiment affiner mais pour des trades qui vont durer quelques secondes. Donc ça c'est avec un petit peu d'expérience, vous pouvez faire ça. Mais euh, ce n'est pas, pas vraiment le broker qui va faire une, une différence importante. Apprendre à trader, suivez des formations, achetez des formations, formez-vous avant tout au scalping. Parce que moi je vois tous les jours hein, des scalpeurs qui font, qui font des trades et eh bien c'est 80% à 90% des trades qu'ils font. Après parfois il y a des positions qui sont, qui sont laissées ouvertes longtemps et on gagne plus bien sûr. Mais la majorité ce sont scalps. Pourquoi Parce que les marchés évoluent très vite, très très vite. Lorsque vous allez voir sur, sur du, du plus court terme, ben c'est évident ici, vous voyez même, en, on peut aller sur la plateforme IG en 10 secondes, voire même en une seconde, ben ça bouge, ça, ça bouge beaucoup. Hein. Vous, voyez vous voyez, là on est en 10 secondes. Vous c'est ça bouge énormément. Donc il y a moyen lorsqu'on s'est tradé en 10 secondes, vous voyez chaque bougie ici correspond à 10 secondes, euh, ça bouge énormément. Lorsque vous suivez les marchés comme ça, ben il faut être extrêmement rapide. Euh, mais si vous avez des techniques euh, vous pouvez descendre dans les unités de temps et euh, faire du trading comme ça aussi si, si vous voulez. Donc euh, il y a toujours moyen de gagner de l'argent sur le marché tous les jours quand on devient un bon scalper, un bon trader en scalping à court terme. Voilà je pense que j'en ai, ai dit assez sur ceci donc je reviens sur l'analyse du marché. Donc on arrive ici, donc ici on est sur le DAX, on arrive donc fin de semaine aujourd'hui on est samedi donc on est le 18 avril 2020 et notre marché arrive sur le nuage Ishimoku. Donc ici sur le DAX 30 on a la même chose sur le Dow Jones. Donc euh, attention, est-ce qu'on va casser, on va rentrer euh, dans le nuage et le casser, passer ce niveau de, de 50% ici sur le DAX, euh, niveau qui est quand même très important ou bien euh, bon l'a casser sur le, sur le Dow Jones apparemment. Hein. Donc euh, sur le Dow Jones en daily. Voilà on est… Bon il faut voir la précision exactement de, de la position mais les 50% c'est quand même un niveau euh, important. Donc on va voir si on casse, si on rentre dans le nuage si on casse ou bien si on, euh, si on descend la semaine prochaine. Mais bon on, on est ici avec un RSI positif presque suracheté difficile en tout cas ça ne sert à rien de faire des prévisions, de, de parler de ce qui s'est passé en 1929, de savoir euh, si l'économie va mal ou pas. De toute façon l'économie euh, ils essayent maintenant de, de rouvrir un peu, de relancer l'économie. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, toujours est-il que bon les marchés euh, vous voyez ce qu'ils font. C'est ça qu'il faut regarder surtout, c'est regarder quotidiennement ce que font les marchés ne pas anticiper mais trader à très court terme. Je vous ai montré comment les marchés peuvent bouger à très court terme mais dans les deux sens. Donc inutile de faire des prévisions, de suivre les vidéos idiotes d'analystes qui, qui ne vous serviront à rien. Apprenez à trader à court terme, suivez des formations à court terme et là vous gagnerez vraiment de l'argent. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez là si c'est le cas, merci encore pour euh, tous les commentaires et les soutiens que j'ai reçus et je vous dis euh, bon bah, passez un bon week-end. Euh, analysez euh, les marchés à court terme, euh, profitez-en peut-être pour vous inscrire à des formations et euh, comme ça vous apprendrez vraiment à gagner de l'argent sur les marchés. Euh, c'est quelque chose de, de passionnant et j'espère que vous apprécierez et que vous deviendrez vous aussi un très bon trader en commençant par un scalper. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.